Dans cette vidéo, nous allons voir d'autres fonctionnalités sur la symbologie d'une couche vecteur. Nous partons de la couche déjà stylée dans la vidéo précédente. Le menu Action peut proposer des styles prédéfinis. Ici, seul un style par défaut est proposé, contour noir et remplissage gris. Ouvrons le styleur vecteur. Menu Action, éditer la symbologie. Nous allons commencer par modifier la couleur et ajouter une dose de transparence. appliquons ce style. Dans le styleur, il y a un troisième onglet, avancé, que nous n'avons pas encore exploré. Il permet de conditionner le stylage par des règles s'appliquant à l'échelle, niveau de zoom, ou encore des conditions sur les attributs. D'abord l'échelle. Nous pouvons définir une échelle minimale ou maximale d'affichage. Une fois ces modifications appliquées, nous voyons que le style s'affiche en fonction de l'échelle d'affichage. Conformément à la règle que nous avons définie, lorsque nous zoomons suffisamment, le style ne s'affiche plus. Modifions de nouveau ce style rendant le remplissage transparent. Ajoutons une autre couche de points cette fois. Sélectionnons le service cartographique approprié et recherchons-y la couche de notre choix au besoin en nous aidant de la fenêtre de recherche. Une fois la couche chargée dans le visualiseur, nous allons la styler en changeant le symbole et la couleur de remplissage et des contours. Appliquons ce style et repassons à l'onglet avancé. Cette fois, nous allons conditionner l'affichage des objets par une règle sur des valeurs d'attributs. On choisit l'attribut l'opérateur de comparaison et la valeur de seuil souhaitée. Appliquons ensuite ce style. Voilà. Vous savez maintenant définir ou transformer des styles dans le visualiseur avancé de Georchestra et les conditionner à des règles.